Là, c'est ma mère et moi, il y a 30 ans. Là, c'est moi le jour où j'ai participé à la campagne S.O.S. Mère Propre, initiée par la Fondation Nicolas Hulot, et que j'ai entendu le signal d'alarme de ces scientifiques. Des scientifiques comme ceux du GIEC qui, depuis 30 ans, ont alerté le monde, mais que le monde a choisi d'ignorer. Et ça, c'est la planète qui nous rappelle à l'ordre. Ça, c'est ma génération aujourd'hui, celle qui refuse de baisser les bras et qui veut trouver des solutions concrètes face au dérèglement climatique. La même qui sait qu'on n'a plus 30 ans devant nous pour accélérer la transition écologique nécessaire à notre survie et à celle de notre planète. Cette génération qui sait que seule on peut changer ses habitudes, mais qu'ensemble on peut changer le monde. N'attendons pas encore 30 ans pour changer le monde, tout simplement parce qu'on ne les a pas. Ensemble, accélérons la transition écologique et solidaire.